du coup, ici, il faut faire une boucle. Et on fait une boucle. Voilà. Donc, donc j'ai ma boucle. Ah bah c'est là. l'important. Ça est très bien, elle est ratée justement. Elle est très. Voilà. Maintenant elle est pas ratée, elle n'est pas finie. L'important, c'est que le croisement soit, soit dirigé de ce côté-ci vers, vers le courant, le... vers le bout de corde. Dans l'autre sens, comme ça, ça marche pas. Ça Ou ailleurs d'ailleurs, comme ça, comme ça, ça marche pas. Le croisement, il faut pas qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ceci le croisement, qu'il soit.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 Bah non, et on le passe au dessus du courant du courant donc il remonte cette fois vers le genou parce qu'il passe au dessus là, du bout de la corde du courant voilà. comme ceci de partir de là je retrouve mes deux cordes bien tout au niveau de la boucle et, et du donc coup, en fait on a juste à repasser sous les deux cordes qui se trouvent au milieu c'est fini on a notre nom donc, de qu'on les passe qu'on le passe dans ce sens là voilà. ou qu'on passe dans l'autre sens on voilà, l'a vu voilà. là il est bon, effectivement, je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 C'est un mot qui est importé du, du continent sur l'île britannique, comme je sais pas, euh, Android, on a Alien, on a FAX, on a Vintage. Ce sont des mots français. Fun fact. Mmh.